Chauffe-eau électrique. Réarmer la sécurité du thermostat. Comment faire Pour diverses raisons, et notamment pour une surchauffe, la sécurité du thermostat mécanique d'un chauffe-eau électrique ou cumulus peut désactiver l'alimentation électrique de l'appareil. C'est une panne assez fréquente qui peut être traitée rapidement. Voici comment je procède. Premièrement, je coupe l'alimentation électrique générale en désarmant le disjoncteur différentiel de branchement. Ceci fait, j'enlève sur le cumulus le capot de protection des bornes électriques. Ce faisant, j'accède aux éléments de chauffe. Ici, la résistance. Et là, le thermostat. Le rôle du thermostat consiste à réguler l'alimentation électrique de la résistance de chauffe en fonction de la température demandée. Le dispositif de sécurité intégré au thermostat consiste à couper l'alimentation lorsque, pour diverses raisons, le thermostat n'a pas rempli son rôle. À l'intérieur de la base du thermostat, un mécanisme composé d'une lamelle de contact bimétallique a la propriété de se déformer et se cintrer lorsque la température est trop élevée. Ce faisant, elle va couper les contacts d'alimentation de la résistance. Cette lamelle ne revient pas à sa forme initiale en refroidissant. Il faut donc une intervention manuelle pour rétablir ses contacts. Lorsqu'elle se centre, la lamelle pousse ce petit bouton vers l'extérieur. Ici, c'est un petit cylindre, mais quelquefois, selon le modèle, cela peut être un petit cube ou un rectangle. Donc, quand ce petit cylindre se trouve en saillie, cela indique que le mécanisme de sécurité a fonctionné. Pour réarmer la sécurité, il suffit avec un tournevis de pousser fortement sur ce bouton. Un petit clic signifie que la lamelle a repris sa position initiale. Ceci fait, je remets en place le couvercle de protection. Je rétablis l'alimentation générale en électricité en réarmant le disjoncteur principal. Voilà, le chauffe-eau est maintenant opérationnel.